Bonjour à toi cher spectateurs, Nitran de Justin Kurzel, bah, C'est un film qui me titillait beaucoup, mais je commençais presque à croire qu'on ne le verrait jamais en France. Pour la simple et bonne raison que le film a été projeté en compète à Cannes l'année dernière, qu'il est reparti avec le prix d'interprétation masculine, et qu'il ne débarque que maintenant dans les salles, en sachant que le nouveau festival de Cannes s'apprête à commencer. Donc avant que ça soit un bon coup de com' que le distributeur a voulu faire, je pense juste que ça a été une galère pour obtenir les droits de ce film. Le résumé pour faire simple, en Australie en 1996, le jeune Nitram, surnom donné suite à un accident, semble vivre une vie tranquille avec ses parents. Alors que le jeune homme se sent de plus en plus enfermé, il va faire la rencontre d'Hélène qui va commencer à se lier d'amitié avec lui. Justin Kurzel est vraiment un cinéaste qui me fascine. Parce que... Il tente des choses, au travers d'œuvres qui parfois sont aussi fascinantes que déconcertantes, et il est capable de passer d'un projet expérimental d'adaptation de Shakespeare à l'adaptation d'un jeu vidéo, pour ensuite partir dans une direction aussi étrange que raconter celle d'un gang qui a terrorisé l'Australie euh, durant le XVIIIe siècle. Donc vraiment c'est un cinéaste qui me surprend par beaucoup d'aspects et avec ce film, il cherche une nouvelle fois à explorer de nouvelles choses et apporter un récit qui est aussi énigmatique qu'extrêmement perturbant. Je vous conseille avant de voir le film, de ne pas trop regarder ce qui s'est passé en Australie en 1996. Parce que je pense que dans ce cas-là, votre regard pourrait être biaisé autour du film, et que potentiellement, vous ne pourriez pas forcément adhérer plus que ça aux propos et à la forme que Justin Kerzel choisit de donner à son assis. Parce que si on sait les tenants et les aboutissants, on peut ne pas réussir à accepter le personnage de Nitram. Or, le personnage de Nitram est un personnage terriblement intéressant, parce qu'il a une évolution, une structure et une composition que je trouve réellement fascinante et hypnotisante du début à la fin. Et en tant que spectateur, c'est ça qui m'a réellement convaincu devant le film. Justin Kerzel, il a un travail du graphisme et de la mise en scène qui accompagne parfaitement le côté très sensoriel et émotionnel de sa manière de composer les personnages. Et du coup, c'est ça qui fait que Nitram, du début à la fin, on est en train de regarder ça et on se demande constamment dans quelle direction le cinéaste veut aller. Et je trouve que le film est découpé d'une manière très étrange où on pourrait vraiment le segmenter en deux récits bien, dé bien démarqués et chacun porte un message différent. L'un est plutôt sur l'affect émotionnel et l'autre est plutôt sur une fascination morbide sur ce que le personnage est potentiellement en train de devenir. Et ces deux parties-là rendent le long métrage tellement iconoclaste que réellement je suis resté devant et j'étais les yeux écarquillés. Les sujets entourant un événement majeur pour un pays donnent souvent lieu à des moments de cinéma qui semblent plus que tout chercher à faire le point sur ce que le spectateur peut comprendre d'une époque au travers du parcours d'un personnage, se posant des questions souvent très universelles. Justin Kurzel est un cinéaste qui a une vision singulière du cinéma et qui a toujours cherché à la mettre en perspective au cœur d'œuvres souvent très différentes, comme c'est le cas avec un long métrage singulier et angoissant, d'où ressort encore une fois une maîtrise du cadre et de la mise en scène de la part de l'auteur australien qui sonne comme en adéquation totale avec ce que le film cherche à montrer. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Sean Grant. La base même de l'écriture, c'est Nitram, ce personnage la manière avec laquelle il évolue, il est construit, il est composé, et le décorum dans lequel il va évoluer au fur et à mesure que le récit avance. C'est tout ça, en fait, qui, qui construit le scénario de Sean Grant. Parce que, évidemment, on pourrait s'attarder sur des détails, le contexte historique, la manière avec laquelle le personnage se retrouve à évoluer au sein d'une famille dysfonctionnelle, mais ce n'est pas forcément ça que je trouve être le plus intéressant, ce que je trouve être le plus intéressant dans l'écriture de Grant, c'est la manière avec laquelle il choisit de tout doucement jouer avec les attentes du spectateur sur ce que l'on devrait recevoir de ce personnage. Parce que ce personnage ne souffre que rarement à nous. C'est à de très rares reprises que l'on comprend pleinement Nitram. Parce que Nitram est un personnage qui, je trouve, est, est aussi noir qu'extrêmement simple. Et pas simple en termes de composition d'écriture. Simple dans le sens caractère, dans la manière avec laquelle il est construit, dans la manière avec laquelle il est amené à l'écran. Parce que on pourrait presque trouver que Nitram a des traits autistiques. Et pourtant, ces traits autistiques, on a plus l'impression que ce sont les traits d'un personnage qui a du mal à s'ouvrir aux autres. Plus quelqu'un d'asocial, quelqu'un qui est refermé sur lui-même. Parce que qu'il a peut-être peur qu'on découvre quelque chose sur lui. Ou il a peut-être juste peur qu'on comprenne qu'il a besoin d'affection, mais que cette affection, elle ne peut pas être rendue par n'importe qui. Et j'aime beaucoup la manière avec laquelle le récit, justement, est construit autour du relationnel qui est entretenu entre Hélène et et les parents justement avec Nitram parce que tout ça c'est ce qui fait finalement toute l'ambivalence de ce récit c'est ce qui fait que cette segmentation en deux parties que j'évoquais avant cette idée que dans un premier temps on a Nitram homme et ensuite Nitram personnage de cinéma réellement à proprement parler et bien ces deux parties elles sont vraiment découpées par le biais justement du regard qu'on va porter sur Nitram par le biais des personnages qui l'entourent cette partie là qui je trouve est très intéressante dans l'écriture Grande veut avant tout dresser un portrait d'homme, un portrait d'homme iconoclaste sortant totalement de la société et cherchant fortement une place, dans un instant donné où il a l'impression d'être rejeté pour un travail d'écriture et de composition qui fascine du début à la fin le spectateur. On sent que l'auteur veut avant tout nous faire rentrer dans la tête de Nitram, quitte parfois à nous mettre dans une position difficile où on ne comprend pas forcément instantanément son point de vue, mais où l'ouverture se fera progressivement, au cœur d'une narration cherchant à exploiter un décorum unique en son genre, une ambiance haletante et un développement caractériel viscéral et noir. En termes de mise en scène, Justin Kurzel a encore une fois décidé d'expérimenter en un sens. Parce que son cinéma est constamment dans l'expérimentation. J'en avais déjà parlé sur le Gang Kelly, mais le Gang Kelly, c'était un film qui, graphiquement parlant, était hyper cathartique, extrêmement intense, qui jouait beaucoup justement avec la dimension du cadre par rapport à ce que le récit se devait de raconter. Et je trouvais cette idée-là particulièrement intéressante. Mais au-delà de ça, ici, encore une fois, cette idée de se servir d'un cadre qui va servir le récit, qui va proposer vraiment une immersion et une compréhension de ce personnage en étant un tout petit peu plus refermé que d'habitude. Le film étant 1.66 si je me plante pas ce qui fait qu'on a légèrement l'impression que c'est un petit peu plus resserré qu'un flat ordinaire. Et donc du coup ça fait qu'on est bien enfermé avec le personnage, qu'on a cette impression, voilà, d'être dans sa tête, de rester collé à lui, un petit peu comme cette affiche française qui, je trouve, est, est assez intéressante et assez fascinante par de nombreux aspects. Mais rien que ça, que ce soit le travail de, du son qui est réellement fait au cordeau pour que le spectateur soit à la place de Nitram, tous ces éléments-là, c'est ça qui fait que la mise en scène de Justin Curzel, encore une fois, n'est pas uniquement une mise en scène qui se veut graphique ou esthétique. C'est une mise en scène au service du sensoriel, au service de l'immersion au sein du récit, et donc de la compréhension complète de ce personnage. Et encore une fois, on revient à cette idée que pour rentrer dans cette histoire, il faut se mettre à la place de Nitram. Donc encore une fois, je le rappelle, c'est important, je pense, de ne pas savoir les tenants et les aboutissants de cette histoire et la finalité de ce récit, parce que si on le sait, je pense profondément qu'on peut, dès le début, avoir l'impression que Nitram n'est pas un personnage pour lequel on doit ressentir de l'affect, ou pour lequel on doit ressentir une, une certaine empathie. Or, ce personnage, en ayant cette empathie, c'est là qu'on a du mal à comprendre comment il peut arriver jusque-là. Et la mise en scène de Kurzel choisit très bien d'épouser ça pour construire un ensemble cinématographique qui est réellement fascinant, je trouve, et qui peut-être va être déconcertant pour certains, ça serait normal, au vu de ce que le film cherche à raconter, au vu de ce que le, ch le film cherche à dépeindre, mais derrière, c'est ah, coup de poing, quoi Kurzel démontre encore une fois qu'au travers de son cadre, de son choix de format, de son envie de vouloir nous passionner et nous emporter dans un torrent d'immersion se faisant avant tout graphiquement, qu'il sait comment construire un cadre dans lequel le spectateur va accepter de se perdre corps et âme. Bien sûr, l'ambiance est par instant tellement viscérale et glauque que l'on peut facilement avoir l'impression que le metteur en scène est un peu trop dans la fascination et pas assez dans la composition. Mais malgré cela, on ressent une envie de la part de l'auteur australien de jouer avec les enjeux de ce type de récit pour convoquer les références citées avant, mais également porter un autre regard sur la violence. En termes de casting, il n'y a pas forcément beaucoup d'acteurs secondaires qui ressortent plus que ça. Moi j'en ai retenu trois, c'est les trois qui sont mentionnés sur l'affiche. C'est ici Davis, Judy Davis et Anthony Lapaglia. Tous les trois sont vraiment bons. Anthony Apaglia, c'est un acteur que j'apprécie énormément, mais qui est trop peu présent à l'écran depuis de trop nombreuses années, mais qui ici brille vraiment de fou. Enfin, il est juste génial. Et ici, Davis et Judy Davis sont toutes les deux, mais alors magnifiques. Elles emportent réellement à la perfection leur personnage le plus loin possible. Et je trouve qu'elles développent un réel affect pour le spectateur dès leur apparition à l'écran. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, au vu de son prix d'interprétation au Festival de Cannes, j'attendais surtout l'acteur principal, qui est un jeune acteur que je trouve extrêmement talentueux et extrêmement doué. Et qui ici le démontre à merveille. Caleb Landry-Jones est un jeune acteur extrêmement talentueux, qui délivre ici une magnifique et intense prestation, qui mérite largement un prix d'interprétation au dernier Festival de Cannes, tant il hypnotise le cadre. Au bout du compte, Nitram est un film que je trouve réellement fascinant. Par de nombreux aspects. graphiques, sensoriels, esthétiques, narratifs. C'est un film qui a réellement un impact profond sur le spectateur lorsqu'il est en train de le regarder. C'est un film qui montre que Justin Curzel est quelqu'un qui n'est pas fait pour réaliser des gros blockbusters, surtout après Assassin's Creed, mais est réellement quelqu'un fait pour expérimenter et proposer au spectateur des récits qui se veulent viscérales, qui se veulent réellement intenses, qui se veulent profonds et qui doivent laisser un sentiment particulier à la fin de la séance. Et c'est exactement ce qui se passe avec Nitram de Justin Kurzel que je vous conseille fortement de voir, au moins pour l'interprétation de Caleb Landry-Jones qui est réellement exceptionnelle, mais surtout pour le graphisme de Kurzel qui est réellement impressionnant. A plus